Silence On va voir maintenant comment gérer les attributs et les caractéristiques de vos produits. Pour cela, vous allez sur Catalogue et Attributs. Pour créer un nouvel attribut, on clique sur Ajouter. On va dire euh, Taille, Chaussure, par exemple. enregistre je suis là. Et là, je clique sur plus, et je vais rajouter des valeurs valeur 38. 39, par exemple, 40, 41 et 42, je vais m'arrêter là, voilà, et là, et l'ensemble de ces attributs, vous pourrez les retrouver sur les produits. Produits de déclinaison. D'accord Et a rajouter Ici.